Bonjour et bienvenue sur ce numéro spécial de reportage multicolore. Aujourd'hui nous avons un sujet délicat, celui de la différence entre notre société et plus particulièrement du cas de l'ouverture d'un pensionnat pour jeunes filles de couleur aux états unis Mais tout d'abord revenons sur un bien triste événement qui a bouleversé la l'Amérique du e siècle. Les massacres de Nat Turner, notre spécialiste Eridan, a rassemblé pour nous quelques informations. Ces événements ont lieu en 1831 dans le comté de Southampton, en Virginie, aux états unis un esclave afro-américain, Nathaniel Turner, a mené un mouvement de révolte en entraînant à sa suite tout un groupe d'esclaves. Cette insurrection a conduit à l'exécution d'une soixantaine d'hommes blancs, hommes, femmes et enfants. Pouvez-vous nous en dévoiler un peu plus sur ce personnage Oui, il s'agit du fils non désiré d'un propriétaire d'esclaves. Nathaniel Turner a reçu une éducation et un enseignement religieux. Il savait. Fait assez rare pour être signalé, lire et écrire. Quelles réactions ont suivi ces événements Nat Turner a été condamné à la pendaison et les lois ont été sévèrement durcies dans les plantations. Vous allez maintenant assister à une reproduction de l'ouverture d'un pensionnat pour jeunes filles afro-américaines, un an après ces événements. En 1832, au Connecticut, dans le nord des États-Unis, vous allez découvrir les personnages historiques de l'institutrice, mademoiselle Prudence Crandall, et ses élèves, Sarah Harris, Marie Harris. Julia Williams et d'autres élèves, entourés de blancs devant l'école convertie aujourd'hui en musée. Ce serait un désastre pour la ville, à tout penser à la réputation de nos enfants Éduquer quelques noirs, bon, à la limite, mais pourquoi justement ici, dans notre ville Il y a sûrement des endroits plus appropriés, et si des noirs débarquent ici, à cause de l'école, ce serait le début de l'insécurité et d'ailleurs, pourquoi les filles En quoi cela va-t-il les aider dans leur tâche quotidienne Vous imaginez Cela fera des arrogantes, et après ce sera quoi Elles voudront épouser des blancs Attention, les voici La femme de Moïse était noire Ils défendent leur foi, mais ils nous interdisent l'accès à l'église Ni même à l'épicerie Nous sommes coupables d'un double crime, celui d'être des femmes et celui d'être de couleur. Nous ne valons pas mieux à leurs yeux que des sorcières. Ces faits ont inspiré une bande dessinée, Blanc autour, scénarisé par Wilfried Lupano et illustré par Stéphane Ferth. Où commence la fiction Ça, c'est à vous d'en juger. Aujourd'hui, nous autres élèves de 4e du collège Jean-Mermoz, nous nous exprimons à propos de cette lecture qui nous a beaucoup marqués. Si l'auteur a choisi d'intituler sa BD Blanc Tour, c'est certainement parce qu'une école pro-afro-américaine est prise d'assaut par des personnes de couleur blanche. Au 19e siècle, aux états unis les filles et les filles de couleur noire n'avaient pas le droit d'étudier. À cette époque, les personnes n'acceptent pas les différences et cela persiste encore aujourd'hui. J'ai aimé cette BD car l'histoire est très prenante. Elle relate des faits historiques qui sont encore d'actualité. La place des femmes noires dans notre société. Un combat entre racisme et sexisme se déroule tout au long de l'histoire. Je trouve que la BD Blanc Tour est magnifiquement bien dessinée. La douceur de ces couleurs pastelles n'empêche pas de montrer la sur les personnes de couleur. Encore aujourd'hui, il existe des inégalités hommes-femmes. Dans la BD, ça se passait à l'école. Mais aujourd'hui, on sous-estime toujours les filles, dans leur métier ou dans leur sport par exemple. Un jour, au football, on m'a dit « les filles sont nulles au foot, tu ne joues plus ».